Yo les amis, j'espère que vous allez bien sur Roulien Fontenois Aujourd'hui c'est la vidéo que vous attendez tous, tous les riders ils l'attendent C'est mon nouveau vélo, je l'ai reçu Et j'ai reçu plein plein plein plein de cartons Aujourd'hui c'était mon Noël, clairement j'ai reçu 4 colis énormes des nouveaux sponsors On commence par le premier Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'était encore dans un carton C'est l'atelier, le premier de chez Wallcraft Un établi vraiment stylé Et là c'est que le premier, puisque normalement il va voir un atelier qui va faire tout l'angle Donc ça va s'agrandir, ça va être un truc de fou Et regardez, ils m'ont mis bien Wallcraft deux cartons en plus avec du matos à gogo, des tournevis, des sangles, des disques pour meuler, des sangles en poing, des disques, des outils, des mèches pour percer. pied ceinture bouclée, casse en place. Le bricole, on le faire. Des mèches, des lunettes pour bricoler, du papier de verre, des ciseaux. Oh là là, il y en a de partout, du papier de verre, des cutters. Regarde, c'est quoi, regarde c'est que le premier carton. Regarde dans le deuxième, c'est ailleurs. On est pas mal là. Là, entre ça, l'établi qui va avoir un porte-outil, il va y avoir des étagères, encore le grand établi je vous dis qu'il fait 1m60, il y en a pour 3000 euros, Wolfcraft. Allez voir, c'est dispo dans tous les magasins, tous les magasins de bricolage, ils en vendent de partout. Et honnêtement, super simple, en deux heures je l'avais monté. Bon bien sûr il sera pas fourni avec ça, plus teaser. Je vous montre pas, là aussi il y a encore pas mal de matos Je remballe ça et peut-être qu'on commence par le vélo ou le matos, qu'est-ce qu'on fait D'abord matos Ouais d'abord le matos ouais. Ok, on garde le vélo pour tout à l'heure Et comme ça, ça fera un lien, on verra pourquoi j'ai choisi ce matos là Ça je remballe Deuxième colis, qu'est-ce que j'ai reçu Du coup c'est les produits de la marque Hop Je pense que tous ceux qui font du vélo y connaissent Là on est sur du produit haut de gamme, ça vient de Grande Bretagne C'est des freins, des potants, c'est tous des produits usinés, anodisés à la couleur que vous souhaitez Donc là vous allez voir Il y a ça. Juste un petit kiff à SMR. Oh ouais. mmh. Le bruit du ride. Ça, tous les riders, ça, ils kiffent ce bruit. Du coup, ils m'ont envoyé deux paires de roues. La première, Fortus 26. Ça, c'est une roue pour l'enduro. Moyeu gris. Donc à savoir qu'à chaque fois, on peut personnaliser la couleur. Et vous verrez pourquoi il est gris. Donc, moyeu gris, jante noire. Donc ça, pareil, la même pour l'avant. Et la deuxième, super stylée, le moyeu en rouge comme ça, Fortus 35. Donc ça c'est une jante qui est beaucoup plus large, hein, si on compare, regardez, jante d'enduro ici, jante enduro électrique. Vous savez pourquoi Parce que je vais avoir un vélo électrique bientôt, un VTT enduro électrique. Voilà, je viens de teaser mon deuxième vélo. Oh my god wow Et regardez, pareil, le kiff. Là, ce sera avec le moyeu rouge, et pareil, l'avant, bien rouge, bien stylé. Ça, c'est du beau matos. Alors dans les cartons, viens voir Là on passe aux choses sérieuses Ça y est c'est officiel, hop me sponsorise Ça faisait des années que j'avais envie Et c'est officiel, donc là j'ai reçu pas mal de matos Il y a tout d'abord les freins Donc là on est, est pour le vélo électrique que je vais avoir plus tard Levier, étrier, rouge, magnifique Ça c'est l'avant, on a l'arrière Ici, le même Une paire de freins rouges, ça c'est fait en V4 Hop, V4, quatre pistons Un autre frein, celui-là je l'ai personnalisé Là on est sur du gris Et j'ai mis des petites pièces métallisées Genre le capot les petites vis ici bleues, ça, ça ira, je vais les garder parce qu'on va montrer le VDT enduro tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce montage-là. J'ai donc le même pour l'arrière. J'attends à chaque fois vos commentaires, hein, savoir vous si vous aviez le choix, la composition, la couleur que vous choisiriez En tout cas on a le choix, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit cadeau Ça c'est pour mon trial, le trial zone ils ont développé un frein spécial pour le street trial le trial. Un disque spécial qui a été renforcé aussi pour le trial, un peu plus épais, un peu plus de branches pour que ça torde pas Bien costaud, ça c'est pour mon trial, je crois qu'il y a encore des freins ici, il y a trop... Ah non Non, non, non, non, non, non non. Attends, ça je te Ça, alors, est-ce que je le montre Bon allez, vas-y, je le montre, parti. On est sur les manivelles. Manivelles forgées, hop. Magnifique. Donc là, on est encore sur du gris, juste trop beau. Donc ça. Nice. Une partie de la manivelle. Donc là, tout ouvre à chaque fois. C'est livré dans des petits coffrets comme ça, magnifique, avec la mousse. Donc là, hop. Pédalier deux pièces de chez Hop. Trop trop beau. Donc là, pareil, j'ai choisi du gris avec juste le petit capot bleu ici. Donc ça, c'est des manuels, pareil. Ça, c'est juste du liquide que vous pouvez acheter pour purger vos freins. Regardez-moi cet usinage comme il est magnifique. Du coup, là, on est sur la potence grise qui va servir pour le VTT Enduro. Magnifique. Et j'ai la même en rouge. Vous préférez laquelle, vous La rouge ou la grise Ah, Elle est magnifique en rouge aussi. Hein. En ce moment, ça déchire. Là, jusque là, je me la mets bien. Et là, maintenant, on est sur les pédales. Du gris, du bleu, encore du bleu. Donc là, j'ai deux paires de bleu. Du rouge. Et là, encore du rouge. Et là donc c'est livré comme ça. Et en fait après c'est une boîte de picots. Les picots sont interchangeables. Tu le vis avec une petite BTR là, dans chaque trou. Tu les racles, tu les casses, tu peux les changer. Au moins ça c'est cool. Et donc là c'est officiel. Je vais lancer sur Instagram. Ils m'en ont envoyé plusieurs paires. Il y a une raison, c'est que sur Instagram, je vais lancer un jeu concours. Vous allez pouvoir gagner une de ces paires. Donc c'est très simple. La grise, la bleue ou la rouge pour votre VTT. À vous de choisir. Donc vous allez sur Instagram et il y aura un jeu concours qui va se lancer pour gagner une de ces paires de pédales. Easycare, une autre marque qui me sponsorise qui ont envoyé ce sol là donc avec un damier gris clair gris foncé un peu de bleu ici va avec le fond du décor et le nouveau vélo je les remercie Easycare ils font plein de trucs pour les garages, les salles de sport, les petits ateliers comme ici donc vraiment je les remercie aussi à chaque fois tous les sponsors que je parle ça sera tout dans la description si vous voulez des infos là j'ai un gros carton alors là c'est un collier de sel. Ici c'est le boîtier de pédalier, juste les, les roulements. Un petit stock de disques pour euh, trial. Trial, trial. Disque ventilé, intérieur bleu. Classe ça. J'ai le même en noir. Voilà les ventilés, j'ai trouve magnifique. Anodisé comme ça. Là on a des adaptateurs qui servent si vous voulez changer le diamètre de vos disques. En fait là par exemple si je un 180, grâce à ça je vais passer avec un disque de 200. Il suffit d'ajouter une petite pièce comme ça. Vous pouvez augmenter la taille de votre disque. Plus le disque est gros, normalement, plus vous aurez de force. Là, on a des petits spacers bleus, bouchon de guidon. Ouais, vous pouvez customiser, c'est pareil, vous pouvez changer la couleur. Je vais l'utiliser pour l'enduro, hein, le bleu. Encore un adaptateur, un adaptateur, petit plateau 32. Là, c'est la pièce la plus belle. Regardez déjà juste la boîte, elle est magnifique. Normalement, le cintre carbone de chez Hop, cintre carbone. Magnifique. Franchement, il fait rêver. Ça, je l'avais déjà roulé, puisque j'avais roulé sur le VTT Enduro, hop. Il me l'avait prêté et il était vraiment parfait. Et du coup, j'en ai deux. Je suppose qu'il y a le même. Juste après, on va aller voir le nouveau VTT Enduro. Yes, le même. Deux guidons carbone. Bien, bien, bien. Merci, hop. Franchement, le matos, il est fou. Donc là, il y en a pour cher. Je sais pas combien, mais il y en a pour cher. Donc vraiment, merci, merci, merci, hop. Et bah ben voilà. Du coup, il reste quoi Allez, le vélo, je vous le montre. Yes. Voilà nouveau vélo, du coup c'est officiel, je suis pilote GT cette année, je vais rouler sur les vélos enduro, les vélos électriques. Là, ils m'ont envoyé le Force Pro, donc bien sûr comme son nom l'indique, cadran carbone. Je vais devoir monter les pièces, hop, et le mettre sur ce vélo là. Actuellement, j'ai juste changé... Euh, les pneus Michelin. Euh, normalement, il est monté avec du Schwalbe, je crois. C'est un 27,5 au niveau des, des diamètres de roue. 160 mm avec la Fox 36 à l'avant. 150 à l'arrière au niveau du débattement. On est monté, donc là, de base, je vous explique. Hein. Après, je vais changer avec toutes les pièces, hop. Mais de base, on est monté avec une transmission SRAM Eagle. SRAM Eagle. Jante Stan Snow Tube Après, c'est des composants de chez GT ici. Celle télescopique de chez KS. Celle télescopique. Ceux qui ne connaissent pas, hop, oh, c'est la magie. Allumage EAP. Juste la peinture, je la trouve magnifique. Elle est bleue pailletée. Je la trouve, mais juste trop, trop, trop belle. Moi, elle me fait rêver. Trop stylé. Et du coup, là, la caractéristique que j'avais jamais vue sur les autres vélos, c'est le passage des gaines qui sont ici, dans le tube. En fait, le tube... A été creusé on va dire A été moulé pour que les tubes passent dedans C'est pas un passage interne C'est un passage externe Avec juste quelques petites attaches ici pour le, pour le maintenir Du coup honnêtement c'est assez pratique C'est assez esthétique parce que ça se voit pas quand il est sur le côté Ça j'ai jamais essayé ce, cet amortisseur Fox En tout cas elle a vraiment bien au niveau des réglages euh, on peut quasiment tout régler monoplateau 1 x 12 donc là ça la couronne je vais la changer donc je vais mettre la bleue l'idée on cherchait vu que hop ils font plusieurs couleurs ils font le bleu, le rouge, le violet, l'orange il... J'en ai oublié une, je crois. Mais c'est vrai que quand on voit le vélo, c'était assez compliqué de s'embarquer dans des couleurs, genre euh, du rouge ou quoi, ça aurait pas été très beau. Du coup, donc on a eu l'idée de mettre plutôt du composant gris. Gris et bleu, on a voulu rester. Donc là, la potence, on va avoir comme ça. Après, il y avait donc euh, la cassette ici. pas exactement le même bleu, mais je pense que ça pourrait être bien sympa. Les manivelles qui vont être grises comme ça, là. En gros, ça va donner ça, quoi. Je pense que ça peut être bien sympa. Euh, on aura... Le frein ici ça va ressortir comme ça, un frein gris, gris bleu, bleu qui ressemble d'ailleurs pas mal au bleu de, de la Fox, donc je pense qu'on sera pas mal au niveau du raccord. collier de sel qui va être gris, je vais changer qui va être gris comme ça, On sera de l'autre côté mais en gros je mets les disques ventilés bleus ici là. Ça va être magnifique, comme ça ça va faire. Le petit cintre ici, spécial. On est à peu près sur la même géométrie. Et alors du coup, la question, c'était de savoir est-ce que je vais y mettre les pédales bleues ou les pédales grises euh, Je sais pas encore. A vous de me dire. Marquez juste. du coup dans les commentaires est-ce que j'y installe les pédales grises ou les pédales bleues. Je sais pas trop, je verrai. Bon, voilà. En tout cas, c'était la présentation de tout ce matos. Merci à Wolfcraft, à Hop, à Easycare pour les sols et à GT. Ça y est, la nouvelle aventure 2020 commence maintenant. On va pouvoir attaquer les vidéos enduro. Donc, j'espère cette vidéo très simple, mais en tout cas, moi, c'était genre mon Noël. C'était le kiff. Donc, pensez à vous abonner, liker cette vidéo et puis on se retrouve sur Instagram pour le jeu concours. Allez, ciao les gars!